Voilà, ben, bonjour bonjour à, à toutes et à tous, euh, D'Ospa spa effectivement, et Franck oui, le Rédillon, l'eau rouge, ça me parle, euh, donc, euh, donc j'aime bien la région et ma région, j'y vis pas depuis tellement longtemps, mais je suis originaire de cette région-ci, après avoir beaucoup voyagé euh, dans, dans mes fonctions corporate, je dirais, avant d'être euh, indépendant et, et heureux de l'être. Alors aujourd'hui, on va parler, euh, et on va parler de. C'est vraiment une, une présentation en trois points. Le premier, ben, on va parler du challenge d'après-crise pour les commerciaux B2B. Et j'ai voulu juste en prendre un, on va en mettre un en avant, qui, qui je crois que tout, tout le monde ressent. Et, euh, et en tout cas, moi, tous les commerciaux que je rencontre aujourd'hui ne euh, parlent que de ça. Euh, le deuxième point, c'est finalement quatre profils de commerciaux B2B, euh, essayer d'un peu. On peut comprendre quels sont les comportements, les attitudes et les profils que l'on rencontre souvent sur le terrain. Et passer surtout du temps, comme Yann le disait, puisqu'on a déjà discuté de, cette, de ce sujet-là avant l'été, passer surtout du temps sur, ben, finalement, leur kit de survie il ressemble un peu à quoi. Euh, et, et là, on va souhaiter avoir beaucoup d'interactions parce qu'on a, on a une proposition de kit de survie, euh, mais c'est intéressant de nourrir cette proposition de, de vos expériences et de, de vos idées. Pour terminer par des questions-réponses, on essaye effectivement d'avoir un maximum d'interactions et un maximum de discussions, parce que tous ces petits webinaires que l'on a organisés avec Yann euh, ben, amènent de la valeur lorsque cette interaction est, est, est nourrie. Donc, si on passe… Il euh, y avait un autre slide avant, Yann euh, donc, Je suis sur les quatre profils, là. Je pas de slide avant… Ah, ben, il a sauté, alors, ça va. Ah, Re retourne, retourne dans slide, alors. On va parler du challenge. En fait, le challenge, moi, que quand je rencontre les commerciaux B2B et je m'inclus dans le groupe, le challenge, finalement, c'est comment on continue à avoir des interactions de qualité avec ses clients. Alors, quand je dis interaction ce n'est pas spécialement ben, les déjeuners hein, et les voir en présentiel d'une façon pour intensive, comme on aimait le faire le passé, ça peut être des échanges d'emails, ça peut être un appel téléphonique de 5 minutes, ça peut être une visio de 30 minutes, ça peut être aussi une réunion en présentiel. Mais la question fondamentale, c'est comment on reste connecté à ses clients et comment on continue à avoir des interactions qui font sens pour lui et puis ensuite pour nous. Et c'est vraiment ce challenge-là que, que l'on a constaté. Alors, si on passe sur les quatre profils, et on va les, les parcourir assez brièvement, vous voyez, il y, a, il y a Diane, Marc, René et Charlotte. Leur nom de famille évoque un peu le type de, de personnes que vous avez en face de vous. Euh, si on passe d'abord un peu de temps sur Marc Magicien, et, et si on va sur le slide suivant, voilà, merci. À Marc Magicien, euh, on en voit beaucoup dans les startups, on en voit beaucoup dans les entreprises familiales, vous savez, qui sont, qui sont en place depuis plusieurs générations. Et, et Marc Magicien, c'est un commercial à qui on donne beaucoup de latitude. C'est un commercial qui a très peu de consignes, qui finalement, euh, les attentes que sa direction lui ont données, elles sont assez, assez floues. La seule chose qui est claire, c'est qu'on s'attend à ce que Marc il aille vendre. Donc voilà, son boss, il est là. Eh, bon, tu vas vendre maintenant, hein? bon, vas-y. Euh, je ne vois pas les bons de commande, je ne vois pas les, les interactions... Euh, de, de, de, des transactions avec nos clients. Euh, Qu'est-ce que tu fais, Marc Il faut te ressaisir. Et, et donc le, le constat par rapport à Marc Magicien, c'est si on pourrait se dire, on l'appelle Magicien parce que c'est peut-être que son boss il croit un peu au miracle. Donc, dans ma petite vie de commercial, et, et j'ai un peu roulé ma bosse, comme, comme beaucoup d'entre nous sur ce col, euh, ben je, je me suis rendu compte que les commerciaux qu'on laisse complètement à l'abandon, euh, ils sont rares ceux qui performent. Et donc, il y a toujours bien 10% de ces marques magiciens qui sont de vrais magiciens, qui sont, qui sont des commerciaux instinctifs, euh, qui, qui ont des résultats. Et on ne comprend pas toujours d'ailleurs comment ils y arrivent, mais ils y arrivent. Et puis, la grande majorité, les 90% ou les 90% pour mes amis belges dont je fais partie, euh, bon bah, ils vont être très actifs, ils vont, ils, vont, ils vont toucher à tout, mais ils vont se tenir à rien. Et ils manqueront un peu d'intention dans leurs actions et donc souvent peu de résultats et aussi une grande frustration de la part de Marc lui-même, qui se sent finalement peu utile dans, dans, dans son rôle. Euh, donc, donc on, on a bien compris que, que le Marc magicien, il devient magicien parce que son boss l'impose ou lui impose cette posture de devoir aller vendre sans avoir beaucoup d'encadrement et beaucoup de, de moyens peut-être pour y arriver. Alors, ce qui est intéressant de se poser la question, la question qui est, est intéressante de se poser, c'est comment le client perçoit, euh, perçoit Marc. Et, et souvent, la perception que le client a de Marc, elle n'est pas terrible. C'est-à-dire que le client, il se dit, « bah ouais OK, euh, j'ai un point de contact si j'en ai besoin. » Donc, ce donc n'est pas, pas quelqu'un qui est vu comme un interlocuteur qui amène beaucoup de valeur dans la discussion. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, on l'entend, mais on n'écoute pas spécialement. On sait qu'il existe si on en a besoin. Euh, C'est aussi quelqu'un qui est... Peut-être perçu par le client comme harcelant un peu trop. Hein, c'est lui qui va, qui va chasser pour le, pour le bon de commande. C'est lui qui va relancer cinq fois. On lui a dit cinq fois qu'il qu fallait du temps, mais il va quand même pousser, pousser, pousser. Donc, ça, c'est ce que, ce que le client peut penser. Et ce que son boss en pense souvent, lorsqu'on parle au boss de ces marques magiciens, bah, le boss, il dit Bah oui, il crée de la visibilité, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit toujours bonne. Euh, il est très bon pour suivre les affaires parce qu'il il, il aime l'action, il aime les les choses bien suivies, mais je ne suis pas certain de son application pour signer les affaires et pour clôturer les affaires. Donc bref, le boss, il est un peu sceptique. Et moi, personnellement, j'ai rencontré beaucoup de marques magiciens ces derniers mois, euh, pas spécialement uniquement en France, mais aussi mais en Belgique et, et, et en Europe en, en général. Et, et ben ils se sont fait un peu débarquer de leur société. Donc, donc, euh, donc, donc la rentabilité d'engager marque magicien a été fort questionnée par… Euh, par leur direction, et c'est des ça gens paraît, un peu sur le Ça paraît contradictoire, enfin, dire, euh, en même temps, euh, pourquoi on, on se débarrasse d'un vendeur tout de suite Bon, OK, il n'est peut-être pas au top du top, mais en même temps, c'est un magicien, donc il doit sortir de en même temps en temps. C'est un magicien, on pense que c'est un magicien, parce qu'on lui demande simplement d'aller vendre sans, sans le canaliser beaucoup. Et, et donc, souvent, les personnes qui engagent des marques magiciens sont des, sont des dirigeants qui ne comprennent peut-être pas complètement les ressorts de la vente, et ne l'ont pas bien canalisé et ne valorisent pas bien la fonction de vente. Et c'est souvent des entreprises, celles que j'ai rencontrées en tout cas, qui sont plus dans le transactionnel, qui sont plus réactifs par rapport aux clients qui leur font des demandes. Il euh, n'y a pas vraiment une équipe de vente qui proactivement va démarcher et va, va faire changer un client d'avis et va transformer un non en un oui. Et donc, c'est donc, donc des, des, des marques magiciens qui sont un peu victimes d'un environnement qui est un peu, euh, un peu comment dire, euh, un, un peu simpliste ou un peu naïf de, de, de comment, effectivement, le, le business peut se faire. Et, et, et donc, comment, comment Marc Magicien peut s'en sortir ben, Il doit vraiment avoir une discussion avec son boss, il doit vraiment avoir un réalignement sur la feuille de route, sur là où il doit aller pêcher, avec quel appât, quel matériel, euh, pour être un peu, plus, un peu plus en accord avec sa direction et un peu plus un peu plus canalisé, je dirais, par rapport à comment il peut y arriver. Donc, et, et on va voir également que le kit de survie, bah, il est complètement adapté pour, pour les marques magiciennes. Alors, si on passe à Diane, bah, Diane Digital, bah, c'est la génie des algorithmes. Hein, donc, on, on en connaît tous, hein, la génie du référencement, du, du SEO, euh, elle est toujours derrière ses écrans, d'ailleurs, elle n'en a pas un, elle en a au moins quatre sur son bureau, euh, plus sa tablette, plus son, son smartphone. Euh, Diane, elle, elle communique très bien, elle, elle sait articuler un message, souvent à l'écrit plutôt qu'à l'oral, elle communique de un à, à plusieurs euh, et souvent, elle manque un peu de confiance en elle quand il s'agit de basculer dans une conversation orale de, de, de, de, en face-to-face, -face, euh, que ce soit en, en présentiel ou non d'ailleurs en one-to-one, -one, comme on dit en, en bon français. Alors, également, Diane, elle anime très bien le haut du funnel, donc elle génère des leads, elle génère de l'intérêt par sa connaissance des algorithmes et du référencement, mais quand il s'agit d'aller travailler plus bas dans le funnel et de vraiment clôturer des affaires, euh, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Donc, donc on comprend bien euh, que Diane, elle a une expertise qui est fondamentale, dont l'entreprise a besoin, mais j'ai rencontré beaucoup de Diane qui n'étaient pas vraiment à leur place. Donc, donc elles, elles ont, en général, ces derniers mois, je crois que ça va continuer, elles vont se réorienter plutôt dans les fonctions de marketing, de digital marketing, ou de, dans les fonctions de vente, lorsque le trajet de vente est déjà 100% digitalisé. Euh, mais ce n'est pas des, des vendeuses dans le sens du terme euh, « je vais effectivement… Euh, » clôturer du business et travailler sur du business identifié et faire grandir mes leads en, en, en des choses très concrètes. Au moins, euh, elles ne reçoivent pas leur lettre, euh, pas encore. Pardon Elles ne reçoivent pas la lettre de licenciement. Non, non, elles, non, elles se réorientent, mais, mais elles doivent peut-être quand même prendre un peu le devant et, et avoir ce genre de conversation avec leur, leur boss également, euh, parce que sur un malentendu, elles pourraient peut-être euh, euh, malheureusement euh, subir ces conséquences. Alors, alors, le boss aime bien en général, aussi Diane, en dernier mot, parce qu'elle elle, elle, elle projette une image innovante, hein, digitale, elle, elle, elle construit des communautés engagées, mais bon, elle ne descend pas plus bas dans le funnel. Et les clients en général, ben, ils l'apprécient parce qu'elle amène des contenus intéressants, ça donne un peu plus d'autonomie au client qui peut finalement naviguer sur le site et rester plus autonome et moins avoir de, de, de, de dépendance par rapport à un vendeur chez le client. Mais par contre, en point négatif, euh, il se pose la question, tiens, est-ce qu'elle est, est, qu est vraiment présente Est-ce qu'elle me supporte vraiment euh, et, et, et donc, il et donc, y a, y a, y a, y a ce, ce, ce, ce manque de suivi, peut-être, euh, commercial que, que, euh, que Marc aurait fait. Donc, si on passe au suivant, et, et on va assez rapidement, parce qu'on veut surtout parler du kit de survie, euh, on, on va parler de René Relationnel. Et René Relationnel, on en on connaît tous beaucoup, et il y en a peut-être sur le call. Euh, bon, ben René, il euh, n'y a rien à faire. Hein. Il, il est sympa, il est avenant, il est bon de bonne compagnie, il a un beau carnet d'adresses, il a beaucoup d'amis, euh, et il fait jouer ses relations pour, euh, pour essayer de favoriser le business. Alors, René, également, il est assez traditionnel dans son approche de la vente, il est assez centré sur les produits et les solutions qu'il a à vendre, euh, sans être très technique il est souvent plus relationnel que technique, et donc c'est quelqu'un qui va souvent se reposer, surtout quand il est dans un environnement de vente complexe, il va souvent se reposer sur l'équipe. Il va souvent euh, ouvrir les portes, et puis, et puis dans la réunion, il va plutôt servir le café que, que vraiment à apporter les arguments qui, qui font mouche. Sauf que là, enfin, il ne peut plus servir le café. Ah là, le café virtuel a moins, a moins de goût, effectivement. Il est, il, est moins, il, est, il est moins odorant, il est moins bon. Euh, mais, mais René, il est aussi un peu, c'est type relationnel, il n'aime pas tellement les conflits. Donc, donc René, euh, bah quand il est un peu sous pression chez son client, c'est le premier qui va essayer de donner un peu plus de discount pour arranger les choses. Euh, c est, c est, il, va, il va parfois incarner sa société un peu mollement, c'est-à-dire que quand ça se coud et qu'il y a un problème après-vente, bah René, il va peut-être botter, botter en touche, il va dire, bah « Oui, mais tu sais, chez moi, ils ne sont pas simples, ah, ce n'est pas toujours compliqué, ne tirez pas sur le pied. » Donc, c'est un, un peu les caractéristiques de René euh, qui, qui font que le client ben, apprécie René parce qu'on peut compter sur lui, il est toujours très réactif, il suit bien ses dossiers, il est agréable, il est sympathique. Mais par contre, et, et, et, et d'autant plus dans les temps qui courent, et par rapport à, à ce problème que l'on a évoqué, à savoir comment garde-t-on l'interaction avec son client, euh, René, le client, il se dit, ouais, mais ben bon, je ne sais pas si c'est avec lui que j'ai envie de parler sur des discussions prospectives parce qu'il manque un peu de contenu. Il, il ramène ses produits, ses solutions, ok, on a bien compris qu'il vend un truc, mais il va moins réfléchir avec moi que ce que j'aimerais avoir aujourd'hui en face de moi comme commercial. Peut-être que même en tant que client, je vais me poser la question, est-ce qu'il ne me fait pas perdre un peu mon temps, René euh, et, et puis, j'aurais aussi l'impression qu'il travaille pour une boîte un peu compliquée, parce qu'à force de dire, ne tirez pas sur le pianiste, euh, chez moi, ils sont un peu, un peu bêtes et méchants, euh, on finit par le croire. Donc, donc, il y a quand même pas mal de, de problèmes de perception que René peut susciter chez le client qui, qui, qui vont le, lui donner pas mal de, de problèmes à rebondir dans l'environnement qu'on a aujourd'hui. Euh, et, et Pourtant, quelqu'un qui a un bon carnet d'adresse, euh, à un moment où tout le monde se regarde un peu en chien de faïence et on essaye de trouver des opportunités, ça doit être quelque chose de précieux. Oui, mais le seul problème, c'est qu'en face, le client il a son job à faire, il est aussi dans la tourmente, il est dans la, il est dans la machine à lessiver comme tout le monde. Et donc le client, il a son job à faire et il n'a il pas l'impression que son job, c'est de recevoir des clients, il n'a pas l'impression que c'est d'aller manger avec René. Euh, il, mais il aime bien René, mais il n'a pas l'impression que René va lui apporter une solution, parce que René, ouais. ben, il est sympa, il va parler de ses solutions, de ses produits, mais il ne va pas me faire avancer dans ouais. ma réflexion. Donc en gros, si je comprends bien… Pour survivre, il va falloir apporter un produit qui corresponde à un vrai problème du client immédiat. Et le problème, on le connaît, on l'a tous. Et si ça ne répond pas à ce problème, ben, il vaut mieux aller cueillir des paquettes. Il faut surtout parler du problème au client. Il faut essayer de le comprendre avec lui. Il faut peut-être essayer de le réinventer. Parce que si René, il avait un peu de contenu et il savait discuter du problème et faire découvrir au client un problème qu'il ne soupçonnait pas. Où il imaginait que son problème c'était ça, et puis finalement en discutant, le problème il devient ceci. Et bien, si René savait faire ça, il se serait positionné fortement sur le nouveau problème. Parce que si, si, si le client il vous dit juste mon problème c'est que je vends pas assez, c'est que je sais que c'est que mes, mes commerciaux ne sont plus en contact avec leurs clients ou que sais-je, il a déjà défini son problème donc il réfléchit déjà à une solution. Et s'il vous a pas parlé avant, c'est pas René qui va qui va venir changer la donne. Donc, si René parvient à lui dire, à lui faire comprendre que le problème, ressemble peut-être à autre chose, alors il aura l'attention du client. Donc, donc René, il n'est pas assez dans le contenu pour pouvoir vraiment euh, attirer l'attention du client et, et garder cet engagement. C'est un peu comme ça qu'on qu décrit de nouveau, c'est un, un, un profil euh, théorique. Hein, on comprend. J'aurais une question moins théorique tout à l'heure, mais on va avancer parce qu'il faut qu'on arrive. Exact. On arrive sur Charles Botte. Et donc Charlotte, euh, ben, à l'inverse de, de René, hein, Charlotte, elle aime argumenter, elle prend les choses en main, elle est créative, innovante, souvent surprenante, elle est assez assertive, elle est plus centrée sur les problèmes et les opportunités des clients que sur les solutions qu'elle a à leur vendre et, et elle collabore, collabore bien avec le marketing, Donc elle, elle entretient bien avec ses réseaux sociaux alors que René trouvait que c'était finalement un concurrent, il préférait rester dans son réseau à lui. Euh, et, et donc Charlotte ben, finalement des quatre profils c'est elle qui est la plus appréciée dans, dans, dans, par les temps qui courent, par les clients parce que le client va dire que Charlotte elle réfléchit avec moi, elle me surprend avec de nouvelles idées euh, je valorise les interactions que j'ai avec Charlotte et l'acide test c'est est-ce que moi client je serais prêt à payer pour avoir une conversation avec Charlotte et eh bien je sais qu'aujourd'hui si je suis René et j'ai un René en face de moi je sais que je ne voudrais jamais payer pour parler à René par contre Charlotte eh bien, je pourrais peut-être payer pour, pour parler avec elle parce qu'elle va vraiment apporter quelque chose et le client aujourd'hui, il ne cherche pas à acheter un truc il cherche à comprendre et à apprendre quelque chose pour se réinventer et se repositionner donc, euh, donc le, le, le point ouais. faible de Charlotte évidemment, c'est qu'elle est, qu est peut-être parfois un peu fort assertive et bon, on la voit avec des gants box là, hein, sur l'image en dessous donc, donc elle, <rire> elle, elle doit un peu tempérer ses, ses, ses, ses velléités parfois, elle peut parfois frustrer du monde mais elle fait bouger les, les lignes et plus que jamais, euh, le commercial lisse, qui est tout le temps d'accord avec son client et qui ne lui emmène pas de valeur, eh c'est un commercial qui va disparaître. Alors, si je, si je résume, le premier, le magicien, bon, il a déjà reçu sa lettre. La deuxième, <rire> elle est dans le digital. Bon, ben, elle n'a plus qu'à aller dans une agence digitale, hein, c'est cuit. La, le troisième, il fait Vous du relationnel. Le digital dans la société, oui. Oui, ouais, enfin, je, je caricature. Le troisième, il fait du relationnel, mais malheureusement, on ne peut plus inviter son client au restaurant et c'était essentiellement sa valeur ajoutée. Et la quatrième, elle arrive avec les gants de box, et là, justement, là, il se passe quelque chose. Mais je vais revenir quand même sur, euh, sur cette liste. Euh, ça, c'est bien si je, vends, euh, si, si je peux changer mon offre euh, comme je veux, mais si je vends quelque chose euh, qui n'a... Euh, je ne sais pas, je vends des, des fournitures de bureaux, par exemple, à des clients qui ont déserté les bureaux. Qu'est-ce qu que je fais Et en même temps, j'ai la pression du directeur commercial, il faut que tu vendes, il faut que tu vendes, il faut que tu vendes. Mais bon, il n'y a plus personne dans les bureaux, ils ne vont pas acheter des gommes ni des crayons. Alors, et... Il faut peut-être repenser son offre et se dire, tiens, quelle est mon offre pour un home office Je ne ouais. sais pas. Hein, donc, les gens sont, sont, ont transféré leur bureau ailleurs. Est-ce que je ne dois pas repenser une offre adaptée aux travailleurs nomades, aux travailleurs à la maison, comment je fais en sorte que, que tous les employés qui se retrouvent au bureau, euh, au bureau à la maison ou à la maison, ben, ils ont des, des, du, du, des chaises ergonomiques pour que euh, dans six mois, ils n'aient pas foutu leur dos en, en l'air, qu'ils aient effectivement tous les équipements dont ils, dont ils bénéficiaient au bureau euh, et qui sont importants pour leur santé, leur productivité, comment je… Je, je, je, je viens. Imaginons, moi, je suis vendeur de chaises de bureau. Oui, Ce que bah... je vais dire à mon client, directeur ressources humaines, si je lui dis ben bah voilà, on a fait une, on a fait une enquête. Savez-vous que chez vos employés, là, à leur maison, leur bureau, à la maison, ils ont une chaise de cuisine dans 85% des cas J'exagère, évidemment. Hein. Bon. Oui. Qu'est-ce que vous pensez que ça a comme conséquence sur leur productivité, sur leur probabilité d'être malade ou d'être out et sur leur plaisir qu'ils ont à travailler derrière leur écran. Donc, donc, donc il, y a, il faut, il faut effectivement se réinventer et il faut trouver des, des, des arguments qui vont désarçonner dans ce cas-ci le directeur des ressources humaines, qui va faire, qui, qui va faire tomber un franc, ils vont se dire tiens, ok, est-ce qu'on peut en parler de cette productivité et de, de ce à quoi ressemble ce home office sans que ça me coûte à moi un, un bras, une jambe. Donc. Donc, euh, donc, donc ça, c'est intéressant, l'exemple que tu cites d'ailleurs, parce qu'il y a eu une société en France qui a fait ça, j'ai oublié son nom malheureusement. Ouais. qui vendait des chaises de, de, de seconde main, en fait. Ils récupèrent des, des chaises de bureau qui recyclent, qui re, qu remettent à, à neuf et qui revendent. Et ils re, leur, 80% de leur clientèle était euh, des entreprises et ils ont complètement changé de business et devenu, leurs clients sont devenus des particuliers. Mais bon, ouais. moi, je suis René relationnel. En plus, je ne suis pas très fut-fut, hein, c'est ce que tu m'as dit. Euh, moi, je sais, je, sais faire des, je sais faire du relationnel, ce qui est déjà pas mal. Euh, J'ai un bon carnet d'adresses, c'est mieux que pas mal. Et là, tu me demandes de faire le, la politique marketing et la stratégie de l'entreprise. Moi, je ne sais pas faire. Oui, mais c'est là qu'on va passer au kit de survie, Yann, si tu veux. Ah, mais, là, et, et et donc on va, on va devoir accompagner René parce qu'on ne va pas pouvoir laisser tous les Renés sur le carreau. On va devoir peaufiner les charlottes, on va devoir équiper les René et transformer les marques. Donc, le kit de survie, je pense, si on se réfère au problème numéro un qui est cette interaction continue avec le client, comment garder des clients engagés et gagner en définitive, il y a cinq points. Les quatre premiers sont vraiment des points qui vont faire l'objet, normalement, et qui doivent faire l'objet d'un coaching d'accompagnement de toutes ces forces de vente, des René en particulier, pour, pour les amener à, à, à, à survivre, je dirais, et peut-être même à briller. Le cinquième point est, est un point plus transverse de la responsabilité de l'entreprise qui va devoir, c'est une espèce de fondation sur laquelle on va pouvoir construire et déployer les, les quatre premiers. Donc, si je commence par le premier point, ben, le gros problème, c'est effectivement capter l'attention. Capter l'attention et, et René pour capter l'attention, souvent c'est moi j'aime bien dire c'est me, my pitch, myself and I. Si vous essayez de capter l'attention en parlant de vous, de ce que vous avez à offrir, vous avez tout tout perdu. Vous avez vous, vous avez tout perdu avant même d'avoir commencé. Donc il vous devez commencer start from where they are, right? Start from where they are. Il faut commencer où se trouve le client. Et il faut créer cette curiosité. C'est l'exemple de la chaise de bureau hein, que tu m'as donnée et qu'on n'avait pas préparée ensemble. Hein. Mmh. Euh, et, et, ben, il, faut, il faut avoir quelque chose qui va faire que la personne en face va se dire « Ok, là, je n'avais jamais vraiment regardé les choses sous cet angle-là, mais c'est un point intéressant. » Et il va falloir chercher. Et ce n'est pas juste René dans son coin qui va chercher, c'est l'équipe commerciale qui, en change, qui ensemble va chercher. Et dans les coachings que l'on met en place, effectivement, ce sont des coachings d'équipe pour aller chercher ces points d'accroche qui vont vraiment éveiller l'intérêt d'un directeur commercial ou d'un directeur des ressources humaines, ou etc., etc. Donc, selon la personne que l'on signe. Donc, start from where they are, ah. c'est effectivement absolument capital pour pouvoir avoir cette première accroche qui va vous donner l'autorisation peut-être de parler à la personne cinq minutes au téléphone. Ah, donc, on, on en est là. Hein. Euh, c'est vraiment euh, euh, le, le, le premier point. Alors, je vais les passer rapidement en vue et puis, et puis on, on en discute tous ensemble. Hein. Euh, deuxième, une fois qu'on a suscité cet intérêt, on va voir passer de la curiosité à l'intérêt. Et là, les mots magiques, et là, je vais encore utiliser les anglais parce que c'est tellement concis l'anglais que c'est beau. Les trois mots magiques en anglais, c'est Things have changed. You know what? OK, je vous ai intéressé avec le fait que vos employés, avec, avec leurs chaises de bureau à la maison, c'est un problème. Mais vous savez, things have changed. Donc, qu'est-ce qui a changé dans, dans, dans l'environnement qui fait que juste continuer comme vous avez fait pendant cinq ans, ce n'est pas possible Il y a toute une série de choses qui ont changé. Il va falloir articuler ces choses qui ont changé en restant sur le problème. Donc, il ne faut, faut pas que le vendeur de, de matériel une fois que l'intérêt est suscité, il montre son catalogue de chaises, il faut qu'il tire cela et qu'il en découle, qu'il en construise un nouveau problème qu'il n'avait pas envisagé. Il faut qu'il rende le problème pressant et, et, et, et problématique pour ce clients en question. Et, et, et donc là, moi je vois beaucoup de commerciaux qui, qui peut-être, savent, savent faire le premier point, mais ont beaucoup de mal à rester sur la discussion longtemps, sur le, la problématique du client. Et donc là, il faut les accompagner dans cette problématique. Et, et ce qu'on fait en général, on se retrouve avec une, une bibliothèque de canevas de conversation, selon le segment dans lequel vous, votre client se trouve et selon le, la fonction que, que votre interlocuteur occupe dans cette société. Donc, mais créer de la curiosité à l'intérêt en restant sur le problème, c'est très puissant. Parce que ce que vous avez, ce que vous pouvez faire si vous y arrivez, vous arrivez à redéfinir le problème et, et, et ce, qui, ce qui fait dire au client après qu'il sera prêt à payer pour vous rencontrer, pour parler avec vous parce que vous l'avez vous aidé à redéfinir un problème qu'il n'avait peut-être pas envisagé. Et ce faisant, vous vous êtes différencié avant même d'avoir parlé de vos solutions. Parce que quand on, se, on essaie de différencier au moment où on parle de sa solution, c'est souvent trop tard. Parce que si on n'a pas fait bouger les lignes sur le problème, ben, ça veut dire que le client il est simplement rassuré sur le fait que son problème, il l'avait bien défini. Et donc, il peut continuer à essayer de le résoudre comme il était en train de le résoudre avant que vous ne le rencontriez. Et là, vous savez quoi ben, Vous êtes hors du business. C'est fini, vous ne savez pas rentrer. Donc, la possibilité de faire ce Things Have Changed et de discuter du problème avec le client est absolument fondamentale pour un commercial, pour survivre. Et Charlotte, des quatre, savait faire ça le mieux. René avait beaucoup de problèmes, Marc également. Alors, si vous faites ça correctement, vous arrivez au troisième point qui vous permet vraiment de survivre, et c'est là que vous allez faire la, vendre, vous allez faire la vente. C'est à ce moment où le client, finalement, il est tellement échaudé par le fait qu'il a redécouvert son problème, qu'il a redéfini, que maintenant, il se met à genoux pour écouter votre solution. Donc, ce n'est pas vous qui lui poussez le pitch, c'est lui qui vous le demande de, de, de, de le dérouler. Et là, ce qui est très important, et là, souvent, ça blesse également, c'est que le pitch, il doit être un peu sur mesure. En anglais, « tailored ». Donc, ce n'est pas vraiment sur mesure, mais c'est un peu, un peu customisé quand même. Pourquoi Parce que là, vous allez devoir faire votre pitch par rapport à l'alternative que vous allez devoir combattre. Est-ce que l'alternative du client, c'est ne rien faire Ou c'est de faire lui-même Ou c'est d'aller acheter un truc chez le concurrent A Ou d'aller acheter un truc chez le concurrent B Selon que vous êtes dans un de ces quatre figures, votre pitch, immanquablement, il sera différent. Si vous pitchez un client qui a envie de faire lui-même et que vous pitchez en lui disant « viens chez moi » plutôt que de ne rien faire, vous allez taper à côté. Donc, donc, donc arriver à ce stade, de raconter-moi l'histoire, avoir une histoire qui, qui vous permet de vous différencier, de vous positionner par rapport à la, la vraie alternative que le client a en tête, ça va être de nouveau être fondamental. Donc, si on regarde les points 1, 2, 3… C'est ce que tout, tout bon commercial doit faire depuis la nuit des temps. Le problème, c'est que s'il ne le faisait pas ou elle ne le faisait pas par le passé, ben, ça pouvait peut-être encore passer. Hein? Mais maintenant, il est tellement difficile d'avoir l'attention et le temps du client dans ses interactions que si vous n'arrivez pas à faire ça, eh bien, vous êtes irrelevant et, et vous ne devez plus faire de la vente. Et vous ne serez plus d'ailleurs invité à faire de la vente par des par, par employeurs futurs. Donc, ça, c'est les trois premiers points importants. Alors, le quatrième point, ben, tout ça doit se faire aussi au travers de l'écran. Donc, donc, il va falloir coacher les commerciaux à faire du réseau en ligne, à faire de la collaboration et des réunions en ligne. Ce n'est pas la même chose que du physique. Et, et le seul mot que je dirais, là, si on pense réseau, euh, on, on se permet en général en ligne de faire des choses qu'on n'aurait jamais fait dans la vie réelle. Et, et ça, ça doit changer parce que, on, souvent, on se comporte Tu veux dire par les choses qu'on qu se permet ben, Écoute, quand tu vas à un cocktail pour réseauter, tu passes jamais devant quelqu'un que tu ne connais pas en lui marchant sur les pieds sans lui dire bonjour et en lui disant « tiens, vous voulez rejoindre mon réseau ?» Non, ça, tu ne vas pas faire ça. Sur LinkedIn, ouais. on fait ça tout le temps. Ce ouais. que tu vas faire dans ton, dans ton cocktail de réseau, tu vas te présenter, tu vas t'intéresser tu vas, tu vas à ton interlocuteur, voir comment il s'appelle, ce qu'il fait. Et, et, et tu vas construire une discussion au terme de laquelle tu vas conclure oui. qu'il y a un intérêt de rester en contact ou pas. Donc, euh, donc, donc, donc il faut vraiment ra ramener ces bonnes pratiques, oui. mais les décliner en ligne, parce que c'est plus simple de se comporter comme un goujat derrière un écran oui. euh, que, que, que, que dans la vraie vie. Et puis, ça, dé ça dépend de qui on est. Si on est un, un gros producteur de contenu, c'est un peu mon cas, c'est plus facile parce qu'on peut toujours ramener ça à quelque chose qu'on a écrit, à un, à un centre d'intérêt, tout bêtement. Bien sûr. Euh, donc là, la différence est, est flagrante. Le, le commercial, le, re, le René relationnel de base, lui, il n'a pas, pas de viande, il ne il, il publie pas, il, il n'a pas, pas un apport personnel. C'est normal, on ne lui demande pas de faire ça d'ailleurs. Non, mais, mais ce qu'on va faire, et c'est le cinquième point, on ne va pas seulement le former sur les produits et les solutions, euh, mais euh, comment dire, on, on va également le former sur, sur ce nouveau contenu euh, qui va lui permettre d'avoir cette conversation sur les problèmes et sur les, et sur les attentions, comment on va créer l'attention et comment on va customiser le pitch. Donc, euh, euh, voilà. Voilà. Donc, donc, ce cinquième point, c'est vraiment de redéfinir une collaboration entre la vente et le marketing, entre autres, pour avoir cette nouvelle usine de contenu, de contenu personnalisé qui vont permettre à tous ces commerciaux de puiser dans ce contenu pour faire un, deux et trois, euh, et donc alimenter quatre également. Euh, et il y a vraiment un chantier de, de taille à, à redéfinir ces collaborations. Donc, je viens terminer ici une mission pour une entreprise industrielle qui a des produits mais très basiques, mais très industriels, où effectivement, on, on a arrêté, ils ne veulent plus mettre leurs produits en avant. Ils veulent surprendre leurs clients sur des problématiques qu'ils n'avaient pas imaginées, sur des problématiques liées à comment le client fait son business. Donc, c'est très ambitieux. On pourrait dire presque que c'est très arrogant. Mais de par leur expertise, ils ont quelque chose à dire à leur client, qui est complètement euh, bluffant et impactant sur la façon dont le client con conduit son business. Et les, mais il faut retourner de... la chaussette. C'est une démarche qui est assez proche de ce qu'on fait en inbound marketing, Exact, euh, exactement. au sujet et non pas euh, à son Donc problème. voilà, moi, moi c'est la fin de, de, de, de, du pitch. Donc, euh, désolé, on est, on est, il nous reste 25 minutes, je pense, pour continuer la discussion. J'espère a... que ça vous a intéressé et intrigué et on essaie d'être un peu blanc-noir parfois pour susciter la réaction. Alors justement, Franck Lacombe nous... Enfin, je suppose que c'est Franck Lacombe. Attire notre attention sur les... le point numéro 5. Les commerciaux ne sont que rarement des générateurs d'idées sur l'offre. Les mauvais ont une idée par rendez-vous prospect, souvent très loin de ce que leur entreprise est capable de faire. Euh... Tu veux que je développe Pas combien Oui, oui bien sûr, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, que... Autant je suis d'accord sur le principe de réaligner le commerce et le, et le marketing, il faut que ça, tout ça travaille le mieux possible ensemble. Autant, attention, euh, un commercial qui rentre de chez un prospect et qui n'a rien ramené, il a deux choses un, notre produit n'est pas bon deux, il n'est pas de la bonne couleur trois, il est trop cher. Euh, si, on, si on les écoute au premier degré, euh, on, on pivote sur l'offre euh, toutes les cinq minutes. Ce que je veux dire par là, c'est que bien peu, on le recule pour aller nous dire euh, « attention, notre produit serait meilleur si j'ai eu une véritable idée que j'ai testé avec un ou deux clients, ça vaudrait peut-être le coup qu'on aille plus loin. » Non, c'est toujours dans le mode négatif. Mm -hmm. Alors, évidemment, je n'ai pas signé nos produits, ils ne sont plus euh, up to date, ils sont trop chers, ils n'ont pas la bonne couleur. Et puis, bien sûr, le concurrent était passé avant. Est mais... face bah, oui. est, on, on est tous été comme bah, oui. une fois dans notre vie, donc euh, <rire> quand on n'arrive pas à vendre, il faut bien trouver une, une explication. Voilà. Le, la vraie question, et je pense que c'est la vraie question du numéro 5, ce n'est pas tellement l'usine à contenu d'ailleurs, c'est quel contenu pertinent on va produire à quel moment pour aller générer euh, l'intérêt, la curiosité qui ont été notées exact. en point 2 et aussi autour de, du profil de Charlotte là. Oui, et, Mais, ça, mais le point de, de Franck aussi, et de, je suis d'accord Yann, et bien, le point de Franck est aussi important, c'est que lorsqu'on va se mettre autour de la table avec les sales et le marketing pour définir ces contenus intrigants, surprenants, intéressants, on ne va pas prendre tous les sales et on ne va pas prendre tout le marketing. On va avoir une, une équipe, hein, on va conduire ça comme, une, comme un projet de changement. On va prendre les bons, on va faire le bon casting pour essayer de nourrir les choses le mieux possible et pour alors développer du contenu que l'on mettra à disposition de l'ensemble de la force de vente, si, si tu vois ce que je veux Franck. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez faire comme Franck et, et ouvrir votre micro, si vous voulez, pour poser une question. Euh, moi, j'ai une question quand même très, pra, très pratico-pratique. En dehors des, des commerciaux qui mettent des fausses barbes ou des marketeurs qui sont à côté de la plaque ou des digitaux qui font que du, du haut de funnel, Bon, en même temps, tous ces gens-là, ils font ce qu'on leur a demandé de faire. Moi, la question, c'est comment, d'un point de vue organisationnel, et d'abord, et sous quelle impulsion, euh, on peut changer les choses et notamment changer euh, et faire cette, cette fusion vente-marketing dont on parle depuis des siècles et qu'on attend toujours voir. Et là, plus que jamais, cette fusion vente-marketing, on parle souvent d'ABM, on pourra y revenir d'ailleurs dans un futur... Euh, dans un futur webinaire, je ne veux pas qu'on parle trop de technique, mais comment on peut faire en sorte pour que ces gens-là travaillent Je veux dire, s'il y, y a un moment où il faut s'y mettre, c'est maintenant. Et, et je dirais le, le, le digital, le marketing et la vente, les trois. Oui. Comment on fait <rire> J'ai peut-être un témoignage sur le, sur le sujet, puis je vous laisserai élaborer. Euh, Bertrand, euh, est-ce que vous m'entendez oui. oui, on vous entend très bien. Oui, alors peut-être deux mots pour contextualiser mon, mon propos. Euh, je, travaille en, comment dire, je travaille dans une association avec 1000 adhérents sur, sur, sur, sur euh, du service euh, de transformation numérique. Mm -hmm. Et donc, on a des grands comptes, on a des startups, on a des sociétés publics. <coughs> voilà. euh, tout ça pour, euh, pour vous dire que la problématique que vous posez, euh, on, se, on se la pose dans cette, dans cette association euh, parce qu'on a en effet euh, on a un profil euh, plutôt, on a des profils euh, entre guillemets de, de pseudo-ventes qui sont plutôt tournés autour du digital, autour du relationnel, euh, et peu de magiciens, peu de challengers. Et ce qu'on est en train d'expérimenter depuis le Covid, notamment avec les grands comptes, qui ont eux-mêmes leurs propres problématiques, c'est des, des revues de compte euh, en interne, où vous avez, entre guillemets, le responsable du, du compte dans l'association, qui va, en mode complètement, je dirais, collaboratif, à inviter toutes les personnes qui sont dans le cycle de vie d'une relation euh, commerciale, euh, enfin d'une relation d'affaires avec tel ou tel adhérent, grand compte, à venir à minima écouter ce qui se passe, voire intervenir sur sa propre, sur sa, je dirais, son. Sa propre intervention chez le client. Et on reconstruit comme ça des plans de contact euh, dans les différents, je dirais, aux différents étages et dans les différents services du Grand Compte pour partager de l'information euh, sur euh, la cartographie des enjeux tels qu'ils sont exprimés, plus ou moins bien, par euh, les différentes personnes au sein du Grand Compte pour ensuite arriver à reconstruire derrière, et on en est là pour l'instant, euh, je dirais, une, une problématique commercialisable en termes de services de services adaptés par rapport aux services tels qu'on les commercialisait entre guillemets jusqu'à présent, ou en termes d'évolution de services, voire création de nouveaux services. Mmh. Euh, et ce qui est le plus compliqué, c'est de faire collaborer, je dirais, de manière bienveillante et managée, avec une implication forte des, des, des délégués généraux, euh, l'ensemble des personnes qui, à un moment, quel que soit leur niveau dans leur organisation et quel que soit… Euh, entre guillemets leur perception de valeur ajoutée sur le 10 grands comptes vont oser prendre la parole euh, pour peut-être apporter un éclairage sur euh, euh, sur tel ou tel aspect de la vie euh, je dirais de la, de la vie de l'entreprise cliente mmh. euh, voilà donc nous on a trop, on, on essaye de, de tester ça je peux pas vous dire si ça va marcher pour les 50 grands comptes privés que nous avons mmh. euh, mais en fait, on repart, on repart sur, au on fond, on fond nos clients, quels sont les enjeux de nos clients, parce qu'on ne peut exister qu'en étant des, quelque part des résolveurs, ou oui. en euh, apportant des réponses adaptées euh, aux nouvelles problématiques, ou l'évolution des problématiques, des enjeux euh, des clients. Et notre problématique, et je termine par ça, ça va être de le passer à l'échelle sur les 50 grands comptes, sans faire du coût humain, puisqu'on ne peut pas, puisque oui. nos paniers sont des paniers trop faibles, pour faire du coût humain client par client, ou grand ah, compte oui. par grand oui. voilà. Oui, ça, ce sont des démarches qu'on euh, qu connaît bien, d'ailleurs. Avec... Oui, non, Bertrand, merci pour ce témoignage. Je, je, je rejoins évidemment euh, mm -hmm. complètement cette approche grand compte. Et on, on ne peut développer un business grand compte que si on part de leurs enjeux, hein, ça, c'est sûr. Et maintenant, je crois que le challenge complémentaire qu'on peut ajouter à ce que vous avez décrit et qui est vraiment le point 2 de ce kit de survie et, et où on, on a du mal à passer suffisamment de temps pour une démarche commerciale successful, c'est… C'est comment on reste sur ces enjeux, comment on, on, on essaye de ne pas sauter trop vite vers la solution et, la, et le service qu'on peut offrir, et comment on reste sur ces enjeux et comment, en équipe, on fait ce brainstorming pour se dire, tiens, l'enjeu, en fait, mon client, il n'a pas complètement mesuré un aspect de cet enjeu. Euh, co comment on peut et, et, et comment on engage alors le client sur ce point-là. Et comment on le surprend sur ce point-là Parce que si vous arrivez à faire ça, derrière, vous, vous, vous, vous désamorcez tout, toute concurrence parce que vous allez avoir une conversation captive, quasi captive, du grand compte qui voudra creuser, évidemment, il faut, faut avoir fait son, son, son, ses devoirs, hein, comme dirait l'autre, mais qui voudra mmh. vraiment creuser ce, ce, ce nouveau twist à l'enjeu et derrière, évidemment, Twist auquel vous apportez une réponse. Mais, mais, mais pouvoir rester sur l'enjeu et pouvoir le refaçonner, euh, je crois que ça, ça fait partie de, de, de, cette, de cette capacité alors à garder le client engagé. Voilà, je ne sais pas ce. C'est ce, bah ce... là où je suis vraiment, enfin nous sommes, je pense, collectivement à votre écoute sur des, des retours de bonnes pratiques, quelques entre guillemets, recettes euh, basées sur l'expérience. Euh, pour éviter de se, de se disperser ou de rester sur le diagnostic et oublier qu'on est là aussi pour ensuite euh, valider euh, des idées avec, en enbordant en les clients, en tout cas ceux qui nous font confiance, pour ensuite vendre et c'est voilà. possible, euh, je dirais, faire du, faire des, des, voilà, faire du, revenu, euh, du revenu, enfin ce qu'on appelle le MRR, donc le monthly recurring revenue. Hein. Oui, mais je vais vous raconter une anecdote, enfin si, si oui, ça là, ouais. tout, tout le monde, une anecdote là-dessus Bon, j'ai dirigé pas mal d'équipes de vente dans ma, dans ma petite vie. Et, et, et l'anecdote je, dont je vais vous parler, c'est une anecdote quand j'étais chez Cisco. Et j'avais un commercial qui était brillant, par ailleurs. Et il revient d'une réunion client qui était un peu exploratoire, je dirais. Et il me dit, il était mais excité comme une puce. Et je dis, mais <rire> explique-moi pourquoi tu es excité à ce point-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce meeting Il s'est bien passé le meeting « Ah bah Yves, il sait, mais alors là, mieux que ça, tu ne pouvais pas, tu ne peux pas rêver. Bah, Explique-moi. Bah, écoute, le client, il a complètement compris son problème, on était complètement en accord, on a parlé de son problème pendant, pendant 45 minutes, euh, et figure-toi, c'est exactement comme ça que nous, on décrit le problème de ce type de client. Donc, donc on, on était, l'un parlait et faisait écho à l'autre, on était en, en symbiose, en synchronisation parfaite. Ah, je dis bah super. Et, et donc, après, c'est qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, le client ne nous a quasiment jamais rappelé. Pourquoi Parce que finalement, le commercial, à ce moment-là, n'a pas réussi à challenger le client sur son problème, n'a pas réussi à faire en sorte qu'il se remettait en question dans la compréhension de son problème. Et, et, et finalement, le fait que le commercial était d'accord avec la façon dont il décrivait son problème ne faisait que valider pour le client l'approche qu'il avait déjà prise, puisqu'il pensait qu'il avait un vrai problème, pour le résoudre ce problème. Et Cisco n'était pas sur la liste de ceux qui allaient l'aider à le résoudre. Et, et donc, c'est assez insidieux. C'est-à-dire que, pour reprendre nos profils, René Relationnel, il, il aurait fait ça exactement. Il se serait dit « Ah ben, ouais, on s'entend super euh, ». Maintenant, il n'y a plus qu'à faire une offre avec la solution qui va résoudre le problème, etc. Mais non, on ne fait pas du business. Si on ne parvient pas à faire bouger les lignes dans leur perception de ce que sont leurs enjeux, leurs problèmes, leurs opportunités, peu importe, euh, on a beaucoup de mal, et je parle d'une vente un peu complexe, on a beaucoup de mal à se faire entendre lorsqu'on doit parler de sa solution ensuite. Je ne sais pas si ça vous, vous parle, hein, mais, mais c'est quelque chose que j'ai vécu, euh, Parfois douloureusement dans ma petite vie de commerciale. Alors moi ça me ça me parle ça, ça me parle bien même parce que y a, y a un, Michael Bosworth a, a décrit ça assez bien dans Solution Selling bon c'est c'est vieux mais c'est vieux mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes. Ah je et, suis plus tout jeune Yann hein, je suis plus tout jeune. Non non mais ça reste <rire> ça reste une, une référence et dans dans sa première dans sa pyramide le, ce qu'il y a au début là c'est le quand le client connaît le problème et connaît la solution, lui, ce qu'il il le dit, c'est assez classique, c'est là, vous avez déjà perdu. C'est-à-dire, c'est soit Exactement. vous êtes, c'est ce que tu dis, soit vous êtes dans la liste des, des fournisseurs qui sont, qui sont potentiellement reconnus ou, ou non. Et si, si, vous, si vous arrivez à rentrer dans cette liste, bah, c'est perdu aussi parce que, du coup, vous allez vous retrouver dans un appel d'offres <rire> et bon, enfin, bon c'est lui. Vous allez servir de lièvre. Donc, ça, je... Euh, je comprends bien. Il y a Frédéric Lacombe qui, qui fait remarquer cependant qu'il y a une grosse différence entre vente de produits et vente de conseils et de services. Mm -hmm. euh, je dirais dans la vente de conseils et de services, la démarche que tu décris, elle est quasi naturelle. Parce que, bon, parce que si on si ne on travaille pas comme ça, ben je, je sais pas, on ne peut pas vendre en fait. Parce qu'on on part, on part toujours d'un problème à résoudre, et après, et souvent dans le service d'ailleurs, ça marche à l'envers, on en vend un, deux ou trois, et après ça devient une offre, ce n'est pas rare que ça fonctionne dans ce sens-là. Moi, la question que je me pose par rapport à tout ça, c'est, ok, tout ce que tu décris, euh, euh, je l'entends, euh, ça, ça me paraît d'ailleurs être, euh, c'était la remarque de Franck, euh, finalement, un retour aux sources, euh, un retour aux fondamentaux, euh, à l'écoute client euh, active, euh, et être capable d'anticiper, voire même de, de, de faire naître les problèmes qui n'étaient même pas dans la tête du client, dont il n'était même pas conscient. Ça, c'est le, le nec plus ultra. Mais euh, la, la question, c'est comment, comment ça se décline dans l'environnement d'aujourd'hui Ça, déjà, dans le temps, ce pas très simple. On arrivait encore à accéder à des gens. Maintenant, il faut y accéder, c'est d'autant plus difficile. Donc, euh, c'est là, que peut-être, qu'il y a quelque chose à creuser sur le numéro 5. Alors, il y a eu aussi des interrogations sur le numéro 5. Euh, les commerciaux ne sont pas responsables de ça Non, tout à fait. Et puis, fait. Euh, moi, j'ai ils, des... ils sont co-responsables. Ils sont co-responsables ils ne sont pas responsables, oui. oui d'ailleurs, peut-être, c'est une bonne, une bonne remarque, ça, co-responsables. Ils sont rarement impliqués dans ces, dans ces sujets-là, ce, ce qui est souvent un problème, d'ailleurs. Non, souvent, bien. souvent, le marketing et les ventes se tapent oui. dessus, hein c'est deux, ouais. deux silos, hein Oui, ils se tapent dessus, ou, ou, ou ils s'ignorent, ou, ils ou, ils, ou enfin, je ne sais pas comment il faut le dire, ou tout bêtement, ils pédalent, ils pédalent dans la choucroute chacun de leur côté, et, mm -hmm. et, et ils font ce qu'on leur a demandé de faire, et ils sont dans leur sillon. Hein. Il n'y oui. a pas forcément de mauvaises intentions. Mais non. effectivement, c'est toute la, la, la réflexion à la base des marges d'ABM, hein, Account Based Marketing, euh, si vous, vous êtes intéressé, vous regardez sur les hashtags, un, le hashtag c'est Flip My Fanon, retourner mon entonnoir de vente. Et c'est des démarches qui sont orientées autour du contenu, mais qui ne sont, sont justement pas orientées sur des usines à contenu. C'est-à-dire euh, l'usine à contenu, j'en ai vu une, une d'ailleurs il n'y a pas très longtemps euh, chez un client où on a une, une avalanche de contenu euh, fabriqué aux États-Unis en plus. Donc euh, très bien, de, de très bonne qualité un peu américain, donc un peu décalé par rapport au marché européen. Et en fait, en Europe, tout le monde se regarde un peu pour savoir ce qu'on va en faire de ce truc-là. C'est ça l'usine à contenu. En gros, c'est l'usine qui produit des trucs et après, on essaye d'en faire quelque chose. La vraie démarche, à mon avis, et celle qui s'applique, d'autant plus en ce moment. C'est quelque chose qui était déjà en cours, mais à mon avis, qui devient urgent à faire. C'est de renverser la logique du contenu. D'ailleurs, ne plus dire... Je fournis du contenu, puis après, on verra bien ce qu'on arrive à en faire. Mais se dire, dans ce compte, et là, dans une démarche de grand compte, c'est re, relativement facile. Je dis relativement facile par rapport à une démarche euh, qui n'est pas une démarche de grand compte. Euh, je vais pouvoir cibler des contenus qui sont destinés à développer des réseaux à l'intérieur de ce compte. Et en plus, c'est plus difficile maintenant, parce que pour développer ces réseaux, euh, comme tu le dis, je ne peux pas… Euh, je ne peux pas aller dans le, dans le cocktail pour aller boire un coup. Donc, je suis obligé de leur marcher un petit peu sur les pieds. Contrairement, mmh. finalement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas facile de leur marcher sur les pieds. Et il va falloir faire en sorte qu'on leur marche sur les, pieds, sur les pieds sans les écraser. Mmh. Et ça, c'est très, très difficile. Très difficile. Oui. Mais pragmatiquement, pour cette nouvelle usine de contenu, on ne sait pas tout faire en, en un jour, mais, mais pragmatiquement, ce que moi je, je, je préconise et que j'ai pratiqué souvent, c'est que tu, tu, tu, tu, tu mets les, les produits, les solutions, ce que tu vends. Bon, tu as le produit, on va, on va dire, il y a le produit 1, le produit 2, le produit 3. D Ces mmh. produits-là, tu les vends dans différents segments. Bon, ben, tu en as qui sont dans la finance, tu es dans l'industrie… Euh, tu es, es dans le conseil, il bon, y, y a différents segments dans chaque produit et dans chacun de ces segments tu parles à différentes personnes ah, je parle au directeur informatique, je parle au directeur de ressources humaines au directeur de la vente, etc. etc. Bon. Donc il donc, y a une espèce de matrice pour chaque, chacune de tes solutions tu as des segments et des, des, des, des personnes à qui tu dois essayer d'aller vendre ton histoire une fois que tu as fait cette matrice-là, tu te dis pour chacun, chacune de ces cases. Donc, si la solution 1, je vais l'avant dans le financial services et je vais parler plutôt à, à des CFO. Eh bien, là, je vais me dire ok, c'est quoi, c'est quoi le contenu Et c'est une phrase, c'est une étude, c'est une analyse, c'est whatever. C'est quoi le contenu qui va faire que je vais faire tomber le CFO du Financial Services Organization, je vais faire tomber de sa chaise parce que je vais lui apprendre un truc. Et je vais faire ça un peu pour toutes mes solutions, tous mes produits. C'est quoi cette accroche qui va leur faire tomber de la. Alors, évidemment, cette accroche, elle doit finalement mener à ma solution. Hein, donc, je vais, je vais le faire de façon intelligente. Euh, mais mais, mais c'est vraiment ça, c'est ce contenu. Alors, c'est cette accroche d'abord et puis ensuite, c'est… C'est peut-être un, un, un pitch hein, qui, qui, qui va se nourrir de cette accroche pour, pour générer un intérêt plus important. Mais, mais je crois que c'est vraiment, effectivement, partir de euh, quels sont les types de clients auxquels on va parler et le type de fonction qu'on va rencontrer. Et par type de client et type de fonction, pour chacun de mes produits, euh, je vais avoir des accroches que je vais pouvoir mettre dans les mains de mes commerciaux. Ça va aider mes commerciaux non plus à juste parler de leurs produits, mais à ouvrir la porte avec une discussion qui, qui, va, qui va surprendre l'interlocuteur. Et, et plus que jamais, on doit avoir cette capacité de surprendre ses clients, autrement, on est juste du bruit sur la ligne. On, on a une, un témoignage, alors malheureusement, je n'arrive pas à accéder à mon fichier, donc je ne reconnais pas votre nom. Une personne... Alors moi je suis Ludivine, c'est oui. moi, je pense. Très bien bonjour oui bonjour euh, oui donc alors moi pour le coup c'est vrai que donc, moi je travaille chez cision c'est vrai que nous on travaille vraiment euh, main dans la main avec le service marketing euh, on a la chance euh, bah, que ce service nous crée du contenu nous explique aussi nous parle de des produits que l'on propose pour justement euh, ce que vous disiez à l'instant en fait ne plus être simplement le vendeur de produits mais vraiment le consultant le conseiller donc, on va être là pour apporter euh, un, de la valeur ajoutée, un hein, bénéfice à, à nos clients. Et avec le service marketing, on peut justement euh, rentrer vraiment dans le détail et nous donne vraiment les, les tips en fait, pour comprendre vraiment euh, à quoi servent nos produits et euh, pouvoir après rentrer plus facilement en relation avec ces contacts en partageant les, contenus, les différents contenus qu'ils peuvent nous, nous créer c'est voilà. intéressant comme témoignage, je vous merci. Et, et juste une petite question, et ces tips, c est, c est, ça parle de vos produits ou ça parle du client Ça parle de, de nos produits, vraiment la valeur ajoutée que nos produits peuvent, nos produits et services, on propose des services, peuvent oui. apporter par rapport… Alors, on, nous, notre service marketing faut, fait beaucoup, réalise énormément d'études. Euh, mmh. Donc, grâce à ces études, ça nous permet de comprendre vraiment quelles sont les attentes du marché en général mmh. Mmh. par rapport à notre cible. Et donc, grâce à ça, lorsqu'on va essayer de prendre contact avec une personne, donc là, maintenant, pour le coup, c'est plutôt via LinkedIn parce qu'on est tous en, en télétravail, euh, différents réseaux sociaux, eh bien, euh, on, on peut aborder la personne en sachant exactement ce qui va être pertinent pour elle. D'accord. Voilà. Et, et, et donc, le distinguo que j'essaie de faire, c'est effectivement, il y a du mar... on a fait beaucoup de marketing qui est du marketing et du contenu produit hein, pour, pour positionner son produit. Euh, ce... Là, non, pour le coup, on n'est plus sur du marketing en effet produit, vraiment produit. Voilà, voilà. On est plutôt sur du marketing, on, on apporte de, de l'information, euh, de la valeur ajoutée aux, aux ouais. personnes sans forcément dire voilà, moi je fais ça, je te vends ça. Voilà, exactement. En effet, voilà. d'apporter ouais. euh, des, des solutions. Euh, donc Après, en effet, on découlera eh Bien, nos offres, on pourra en effet euh, accompagner les clients en leur proposant différentes solutions, différents services. Mais au démarrage, on, on, on, on liste pas tous nos produits. Voilà, et ça, c'est une grande vertu que moi j'ai vu fonctionner beaucoup. C'est dans cette accroche, et le point 1 et le point 2 dans, dans le slide qu'on a toujours sous, le, sous les yeux, c'est mm -hmm. vraiment... On ne parle pas de nous, on ne parle que d'eux. Non, voilà, et, ça, tout à fait. Et ça, c'est vraiment important. Euh, ça, ça crédibilise et ça amène la valeur, comme vous le dites très bien. Et moi, je trouve qu'on a plus facilement des retours de la part de personnes qui étaient à des, des postes assez importants et qu'on avait du oui. mal à capter. Oui. Euh, parce oui. qu'avant, on envoyait un mail Bonjour, je veux un rendez-vous, j'ai mes produits à te proposer. Euh, voilà. Que là, euh, on. on, on on contourne un petit peu la chose et c'est vrai qu'on a des meilleurs retours. Oui, ah bah, super. Non, mais Merci pour ce témoignage. Merci pour vos témoignage. Bah, avec plaisir. C'est effectivement euh, là qu'on veut en venir, une sorte d'application des, des principes de l'inbound marketing, mais dans un domaine commercial qui est un peu différent de la démarche inbound marketing pure, mais qui, qui finalement s'en inspire euh, grandement. Alors, je vais organiser d'ailleurs bientôt... Euh, une version française d'un webinaire que j'ai donné il y a une semaine en anglais euh, sur ce sujet, sur le sujet du futur de content marketing, et notamment dans ce contexte. Donc, euh, je vous tiendrai au courant et, et on pourra échanger aussi sur ces sujets. Il est 14h30, on est euh, pile poil à l'heure. Euh, je pense que, sauf si vous avez une dernière petite question pour la route, on va clore ici et on reste en contact de tous les cas au travers des médias sociaux et dans cette série de webinaires. On en fera d'autres, hein, peut-être euh, Yves. Euh, moi, J'aimerais bien qu'on creuse justement un peu plus euh, tous ces sujets, euh, euh, tout ce kit de survie et qu'on aille un peu plus dans le détail. Euh, comment faire Comment le mettre en place Quels sont les conseils pour les petites entreprises Pour les grosses entreprises Pour les... Reprendre à la remarque de Frédéric qui est très juste. Pour les entreprises qui vendent des produits, pour les entreprises qui vendent des services, pour les entreprises qui vendent du conseil, les choses ne sont pas les mêmes. Voir, on peut s'inspirer éventuellement d'autres secteurs en adaptant les choses, mais il y a certainement plein de conseils qu'on peut donner là dans ce domaine. Et voilà, donc on vous tient au courant bientôt. On va sortir une, une série, là. il faut qu'on y réfléchisse, une série de webinaires sur sur ce kit de survie pour aller plus loin. J'ai bien peur que, vu ce qui se passe un peu partout, on ait besoin d'un kit de survie pendant assez longtemps, malheureusement, et ce ne sera pas seulement un masque. Voilà, allez, on va se remonter le moral en trouvant des solutions et toujours en contournant le problème et en lui apportant du contenu. Merci à tous, merci pour vos témoignages et, et merci... Pour votre participation, c'était très sympathique. On en refera un bientôt et voilà. Merci, Merci à de... tous. Merci à toutes. Bonne Merci journée. À, à très Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.